Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très très très sp... Non, en vrai, c'est juste un tutoriel comme d'habitude sur PowerPoint. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, c'est comment créer une application sur PowerPoint, donc comment créer des liens, des boutons, et faire en sorte de pouvoir naviguer dedans. D'ailleurs, on vous montre un exemple illustrant ça dans la dernière vidéo, alors il y a juste à cliquer sur la fiche qui va s'afficher ici, et en attendant, on va commencer par le générique. Si ce pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Il y a un gros bouton rouge s'abonner dans la description ou si vous êtes sur ordinateur, notre logo en bas à droite de votre écran. Bon, du coup, application sur PowerPoint, qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, c'est clair que ça ne va pas être une vraie application mobile dans le sens où on va pas pouvoir créer un jeu, par exemple, mais on va pouvoir interagir avec des boutons, par exemple sur un téléphone, qu'on aura inséré, et ensuite on va pouvoir cliquer dessus. Donc là, je vous mets une petite animation de ce à quoi ça peut ressembler. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez sympa. Du coup, on va voir comment faire ça, et je vous propose directement de passer sur PowerPoint. Bon du coup, maintenant on se retrouve sur le logiciel, et donc on vous parle depuis tout à l'heure de comment créer une application sur PowerPoint. La vérité c'est qu'on vous a menti, c'est impossible de créer une application sur PowerPoint. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Non, plus sérieusement, euh, pour créer une application sur PowerPoint, on va voir que c'est vraiment pas compliqué, en fait ça nécessite juste des petites fonctionnalités de base et un peu d'imagination. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas créer une application directement en tant que telle, mais d'abord de voir comment avoir les bases. Et pour ça, on va voir déjà comment animer des boutons. Donc juste créer des boutons sur lesquels on va pouvoir naviguer de slide en slide, par exemple. Donc on va créer une nouvelle diapositive, on va faire vide, on va insérer une forme, donc euh, on va même en mettre deux, allez, pour faire un truc simple. Donc voilà, jusque là, on a créé deux boutons ce qu'il y a de plus simple au monde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'autres diapositives pour voir comment est-ce qu'on peut naviguer à travers. A few later. Ok, donc maintenant, on a créé nos quatre diapos. Alors, c'est vraiment arbitraire pour l'instant. C'est juste pour qu'on comprenne le fonctionnement. Donc là, on va essayer d'animer le bouton 1 et d'aller déjà à la diapositive suivante, juste en cliquant dessus, parce que là, on est d'accord que si on lance le diaporama, hop, on clique dessus. Ça va passer à la diapo suivante, certes, mais c'est pas parce qu'on a cliqué dessus, parce que si je clique ici, ça passe quand même à celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessus, on va aller dans insertion. Donc la fonctionnalité qui est vraiment importante, ici, ça va être le petit bouton Action. Donc il se trouve dans le lien, je rappelle, dans insertion. On clique sur Action, et là on a un menu qui s'ouvre, et on a plusieurs possibilités. Donc on va d'abord s'intéresser à celui qui nous intéresse, là, pour passer à la diapositive suivante. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Ici, il y a Créer un lien hypertexte vert. On clique dessus, et donc là, il y a un petit menu avec toutes les possibilités qu'on a. Donc on va commencer simplement, on va animer avec la diapositive suivante, sur celui-ci. Donc sur lui, quand on va cliquer, ça va être la diapo suivante. Et sur celui-là, tant qu'à faire, on va lui mettre la diapositive précédente, juste pour voir. On fait ça, on applique, on lance le diaporama. Et donc on va voir que là, quand on passe dessus, il y a la petite souris qui s'active, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Du coup on clique dessus, on passe à la diapo suivante, tout va bien. Et là on va essayer avec celui-là, donc on devrait revenir avant, et c'est ce qui se passe. Maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes. Par exemple, imaginons qu'en cliquant sur le bouton 1, on ne veut pas passer à celle d'après parce que bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais qu'on veut, je sais pas, complètement sauter une section et arriver à la diapo 4, par exemple. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Diapositive » avec les trois petits points. Et on peut choisir la diapositive vers laquelle on va aller. Et ici, on a un aperçu de la diapo. Donc là, on va aller vers la 4. On fait « OK ». Et ici, par exemple... On veut retourner, alors soit on pourrait retourner à la première diapositive, donc celle-ci, aller à la dernière, bon en l'occurrence c'est la 4, donc ça un pas grand intérêt, sortir du diaporama par exemple, ça pourrait être utile dans certains cadres, ou aller vers une URL. Donc par exemple, si on veut, je sais pas, rediriger vers une de nos vidéos YouTube par hasard, et eh bien on clique dessus et ça ouvrira un lien. Donc là, ce qu'on va commencer par tester, par exemple, ça va être arrêter le diaporama. On clique dessus, et voilà, on teste. Donc ici, on clique, ça arrête le diaporama. Tout va bien. Et si on va sur le bouton 1, hop, on passe à la diapo 4. Donc là, on va pouvoir tester avec des fonctionnalités qui changent un petit peu. Donc on va aller sur le bouton 1, on va aller dans l'action. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus original. Donc par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un URL. Et donc ici, on va pouvoir mettre l'URL qu'on veut. Et on va mettre, par exemple, un lien vers notre chaîne YouTube. Après, je vous présente rapidement les autres fonctionnalités. Donc activer un son, c'est-à-dire que quand on va cliquer, il va y avoir un son. Alors on va mettre un bruit de laser. Allez hop on essaye, on va augmenter le son au cas où, et on peut aussi animer le clic. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe. Donc là, on va juste tester pour voir ce que ça change en animant le clic. Donc là, vous voyez, bon, il y a le bruit et ça s'anime, et du coup après, hop, on part dans le sur notre chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici. Donc là, vous avez vu quand on a cliqué, il y a eu le bruit et la petite animation. Donc on sort du diapo et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'animation sur l'autre bouton aussi. Alors Peut-être pas avec le, le son, parce que le son, il est peut-être pas super utile. Donc voilà, on retourne ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va arrêter le diaporama quand on est dessus. À partir de la diapositive actuelle. Là, on passe dessus. Et vous voyez, il y a eu un petit contour autour. Alors, c'est pas très visible, ça sert pas à grand-chose. Mais euh, ça anime du coup quand on clique. Du coup, le animer le clic, moi, je trouve que c'est pas très utile. Par contre, pointer avec la souris, ça peut l'être. Donc, euh, alors là, il faut faire attention. Si vous activez ça... Dès que vous allez le survoler, ça va passer à la diapositive suivante. Donc on fait un exemple. Si on l'a mis, on va dans Diapo, hop. Là, on le survole et hop, ça passe à celle d'après. Donc ça peut avoir une utilité, mais honnêtement, c'est quand même... Euh, c'est très sensible, c'est-à-dire que hop, on fait ça et voilà, ça change. Donc euh, si vous en avez une utilité, tant mieux. Mais c'est pas non plus à, à utiliser à tort à travers, parce que ça peut vraiment pourrir votre diaporama. Donc ça, on va éviter. Par contre... Ah euh, non, celui-là, on le laisse, pardon. Pointer avec la souris, donc lui, on l'enlève. On peut activer un son au survol, bon, encore une fois, pas un grand intérêt, par contre, animer lorsque pointé, ça peut être pas mal. Donc on va faire un test, euh, regardez, donc en fait, là, si on survole, en fait, voilà, il va y avoir une petite surbrillance autour, alors que là, il n'y a pas, là, il y a le, la, la souris qui change, bien sûr, mais ici, on va avoir la petite surbrillance, et si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, en fait, il y avait cette petite animation quand on survolait les boutons de l'application. Donc voilà, c'est un détail, mais ça peut être intéressant également. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse vraiment un cas d'application concrète, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas reprendre l'application qu'on avait fait dans la dernière vidéo, parce que vous l'avez déjà vue, surtout que Victor vous présentera dans une prochaine vidéo, en fait, comment implémenter des modèles 3D, ce qui fait que là, on va pas reprendre la même chose. Par contre, du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un truc tout simple, c'est donc comme si on faisait un, un modèle de question, ou va y avoir une question posée avec 4 choix, et en fonction de là où on va cliquer, ça va nous dire si c'est la bonne réponse ou pas. Et du coup, ça pourrait faire un, un petit jeu dynamique concret sur PowerPoint. Donc, on va faire ça tout de suite. Mais en attendant, je prépare tout parce que ça va prendre du temps. Bon, du coup, on se retrouve avec ce que j'ai créé. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit jeu. Donc, en fait, il y a un calcul mental à faire. Donc là, c'est ça qu'il faut résoudre. Égal à quelque chose. Et on a le choix parmi les quatre propositions. Alors, pour tuer tout suspense, la réponse, c'est 4. On va pas détailler le calcul, c'est pas l'objet du, du tuto aujourd'hui. Mais donc le but, ça va être que l'utilisateur puisse cliquer sur l'une des réponses, et que du coup ça lui mette soit c'est la mauvaise réponse, et du coup ça lui enlève la mauvaise réponse, soit c'est la bonne réponse, et du coup la personne aurait deux essais, donc c'est-à-dire qu'elle arrive ici, elle va cliquer, ça va lui dire peut-être que c'est la bonne, et dans ce cas-là il a gagné, ou ça va lui dire c'est la mauvaise, et donc il va arriver sur l'une des trois, et l'une fois qu'il sera lu sur l'une des trois. Là, il reclique dessus, et par contre, si c'est vraiment la, si encore la mauvaise réponse, euh, il a perdu. Donc on peut rajouter une slide, ce qu'on va faire, on va dupliquer celle-ci. On va enlever dedans, on va mettre « Vous avez perdu ». Voilà, ça c'est dans le cas où il a deux fois la mauvaise réponse. Mais du coup, dans le cas où dès la deuxième fois, bah là par exemple, il clique sur 4, il a la bonne réponse, et ben bah là, dans ce cas-là, on lui affichera euh, que c'est la bonne réponse et on la laissera en mémoire. Donc comment est-ce qu'on va faire ça On va aller ici, et comme tout à l'heure, on va aller dans « Insertion »,« Action », et donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire Là, dans le cas où on va cliquer sur « 17,5 », donc c'est une mauvaise réponse. On va vouloir aller vers la diapositive ici, celle-ci là, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est la diapositive où le « 17,5 » est enlevé parce qu'il aura cliqué dessus. Donc là, on ne va pas aller à la diapositive suivante, on va faire les choses bien, on va mettre « Diapositive », et on va choisir celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la diapositive numéro 2, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir animer le clic et on va même pouvoir mettre un petit son, euh, un son allez, de tension, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ah non, de roulement de tambour, tiens, c'est pas mal, ça va faire un peu de suspense. Et ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va quand on pointe avec la souris, animer lorsque c'est pointé. Donc voilà, du coup, pas besoin d'animer le clic. On clique ici, et du coup, on va juste tester déjà pour cette première réponse que ça donne. Donc on a ça, machin, on fait notre calcul, donc là vous voyez dessus, ça s'anime, on clique dessus et voilà bon c'est un peu cheap mais c'est plutôt pas mal quand même pour quelque chose fait sur powerpoint moi je trouve ça sympa du coup on va répéter la même opération pour les deux derniers donc là on fait vraiment exactement la même chose donc je vais faire ça rapidement sauf que cette fois ci on va rediriger vers une autre diapositive donc là pour celle où on aura cliqué sur 7 on va vouloir aller vers la diapositive numéro 3 Ok, donc maintenant ça c'est fait, on a redirigé quand c'est la mauvaise réponse. Maintenant on va faire pareil pour quand c'est une bonne réponse. Du coup, on va rediriger vers la bonne diapositive, c'est-à-dire la diapositive numéro 5. Voilà, on va, quand on pointe avec la souris, ça. Et on va activer un son, et là on va peut-être en mettre un autre, euh, lequel nous inspirerait... Acclamation, tiens, super. Ça collera pile avec le sujet. Ok, maintenant on va tester déjà cette première version. Donc, on va ici, on clique là, mauvaise réponse, ok, on réessaye, peut-être avec celui-là, mauvaise réponse, et donc maintenant on va tester avec la bonne réponse, voilà, donc vous avez vu que ça marche, euh, donc c'est plutôt pas mal, ça marche relativement bien, alors après j'ai mis des transitions complètement au hasard pour l'instant. Donc c'est vraiment à, à vous de voir, euh, le but c'est de mettre quelque chose qui, qui correspond au, au thème, hein. là c'est vraiment arbitraire. Du coup on va rajouter notre dernière petite animation qui fait que quand on se retrouve ici, et eh ben si on reclique sur la mauvaise réponse, on finit ici. Donc encore une fois ça va être le même schéma que tout à l'heure, donc ce que je vous propose même de faire, c'est vraiment de réappliquer tout le temps la même chose. Donc là on crée un lien hypertexte, sauf que ça va plus être la diapositive suivante mais la toute dernière, bam. Ici, on va peut-être pas mettre de son, ça fait, un, ça fait un peu beaucoup. Hop, pareil ici. Et on refait pareil de partout. Ok, donc là, j'ai terminé. Maintenant, on va vraiment pouvoir le tester de A à Z. Donc, j'ai vraiment montré ce que je vous ai fait. Je, je, donc, j'ai vraiment fait ce que je vous ai montré. Maintenant, on va vraiment le tester. Donc, on va partir du principe qu'on commence par faire des erreurs. Donc, là, on fait notre petit calcul. Voilà, on a le choix de, entre tout ça. On va commencer par mettre 4,5, une petite erreur de virgule. Hop. Mauvaise réponse. Du coup, on est ici et on va dire qu'on refait encore une mauvaise réponse histoire de tout tester. Et non, on a perdu. Bon, ok. On relance. On va admettre qu'on fait mauvaise réponse dès le début. Donc, allez, on va cliquer sur 7. De mauvaise réponse. Mais là, par contre, on est un peu plus malin. On a trouvé la bonne réponse. Donc, on clique sur 4. Et voilà. Et du coup, maintenant, on réessaye avec la bonne réponse dès le début, on clique sur 4, et voilà. Félicitations. Du coup, c'est tout pour moi, on va passer à la conclusion. Bon voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à télécharger une template qu'on vous offre en cliquant sur la fiche qui va apparaître juste ici. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez toujours liker la vidéo, commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions de vidéos, et surtout, partager-la à votre entourage, c'est vraiment important. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça nous soutient et vous ne vous ratez aucune des prochaines vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.